Bonjour les amis, c'est Franck pour créolinium.fr Aujourd'hui, cinquième vidéo sur la réalisation du tabouret maloufien. Voilà, l'assise est faite. Euh, je vous avais montré quelques photos sur la page Facebook euh, sur la réalisation du pied des pieds du moins, et eh ben aujourd'hui c'est la vidéo, euh, c'est parti mon kiki un petit message pour euh, Laurent Jacquet euh, du Laurent Jacquet vidéo show euh, soigne toi bien et surtout ben, maintenant c'est foutu hein, le petit pouce, il faut que tu fasses très très attention euh, non non sans déconner, euh, remets toi bien et vite pour réaliser mes trois entailles je vais me servir de la scie circulaire, de la règle et de la butée à chaque extrémité je vais m'amuser à couper euh, les pieds pour avoir une surface de référence cette surface de référence va venir forcément embuter sur la règle et ensuite en décalant mon réglage de l'épaisseur du tenon de, ma, de mon assise me permettra d'avoir un assemblage parfait je ne sais pas si j'ai été clair J'étais parti pour réaliser des entailles sur les trois côtés de mes pieds et euh, je me suis ravisé et heureusement car j'aurais fait une belle boulette. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez des photos que j'avais postées sur Facebook. Ben pour ceux qui me suivent sur Facebook bien sûr, euh, le pied rentre. Voilà. il rentre comme ça sur l'assise mais je vais avoir un, un arc de cercle de chaque côté à, à tracer à couper sur mon pied donc si je fais mes entailles comme ceci et eh ben on va voir un jour donc il va falloir que je fasse des petites entailles arrêtées proprement car euh, bah parce que je veux pas que ça se voie, je veux que ça soit très très, très très très très propre donc pour reprendre mon entaille, bah, rien de plus simple euh, tout doucement voilà, c'est aussi simple que ça donc alors pour avoir un fond d'entaille extrêmement propre c'est soit le ciseau Soit la guimbarde. Je pense que tout le monde aura compris que je vais utiliser la guimbarde. C'est l'occasion de la tester dans des conditions réelles. J'ai installé un fer de 6 mm sur la guimbarde pour pouvoir rentrer sans trop de difficultés dans l'entaille. Dans Alors, vaut mieux y aller par petites passes. Oh, magique Alors bien sûr, c'est comme avec un ciseau à bois. On travaille par retournement, sinon ça fait du dégât Les trois entailles ont été repris à la gabarde. Maintenant, je vais m'amuser à descendre cette euh, cette rainure, cette rainure, cette entaille euh, 20 mm plus bas par rapport à mon parement. Donc, j'ai pas beaucoup à enlever, mais faut que je le fasse avec une extrême précision. Donc, euh, je vais jouer du ciseau à bois, du maillet euh, ensuite un petit peu de guimbarde comme je vous le disais mon pied va venir embuter dans le fond de feuillure donc grosso merdo j'ai 33 mm par mesure de sécurité je vais mettre 32 mm à mon trusquin et si je dois reprendre j'aurai 1 mm à reprendre je préfère faire dans ce sens là que de grignoter de trop et me retrouver euh, bah, avec euh, un jour de 1 mm, ça ferait un petit peu dégueu sur ce genre d'ouvrage euh, et j'aime bien quand c'est ultra précis J'ai donc toute cette partie-là à enlever sur 12, sur 12,7 mm de profondeur et ce de chaque côté et sur chaque pied. Alors pour l'occasion, ben, je vais réaliser les petites entailles avec mes petits ciseaux japonais. Euh, ça coupe du feu de dieu, donc normalement je devrais bien m'en sortir. alors du fait que j'ai passé ma gabarde sans la dérégler tout à l'heure je me retrouve exactement avec la même profondeur ici et ici elle est pas belle la vie j'ai pas besoin de me casser la tête à faire un réglage Voilà, sans jeu. Alors, je n'enfonce pas plus parce qu'il faut que j'arrondisse mes... mes arêtes là sur ces deux parties-là. Euh... Là, je viens de faire un... un gros gros pas. Je pensais pas que j'allais réussir du premier coup, mais franchement, là, je suis hyper content. Juste un petit test comme ça pour voir. C'est pas mal du tout. Hein. J'ai pas triché. Hein. J'ai. <rire> Rien que comme ça, déjà, ça rentre pile poil dedans et ça met direct mon assise de tabouret d'équerre. Euh... Bon, bah, c'est bien. Voilà. Mes trois entailles sont faites. Je vais passer maintenant à l'usinage du quart de rond sur euh, les parties euh, internes du pied. Je suis hyper je suis hyper content parce que ça a l'air de bien se passer pour l'instant. Bon, on n'est pas à bruit d'une erreur, hein. Euh, mais les, le tabouret rentre parfaitement dans les entailles enfin les, le tenon rentre parfaitement dans, ses, dans sa mortaise sur les trois pieds euh, bah pour l'instant c'est tip top Voilà. les trois entailles sont faites donc forcément sur les trois pieds maintenant je vais faire un petit test juste histoire de dire euh, dire que je suis content parce que je pense que ça va marcher allez c'est parti donc voilà Ça marche. il me reste à faire les deux quarts de rond sur chaque face interne sur chaque arête interne du des pieds du tabouret pour que ça s'assemble comme ceci voilà et il y aura déjà un gros gros bout de boulot de fait Là, je m'apprête à réaliser les quarts de rond sur les arêtes internes de mes pieds pour qu'ils viennent parfaitement épouser la feuillure place à la défonceuse Test euh, d'assemblage réel, je vais donc voir si euh, mon fond de feuillure rentre pile poil sur mon assemblage. Force un petit peu, et quand ça couine il y a du plaisir. Voilà, et ben il faut que je reprenne un tout petit peu mon entaille sur la profondeur et je pense qu'on ne devrait pas être trop mal à, premier, à première vue c'est convaincant Ah, je suis très content de moi on test de l'éclairage voilà sur ce... sur le peu de surface qu'il y a ça va pas donner grand chose mais euh, ouais bon bah voilà c'est c'est good donc j'ai effectivement un petit millimètre à reprendre dans le fond de mes entailles de chaque côté pour pouvoir venir plaquer ici parfaitement sur le champ. Et voilà, le dernier assemblage est ajusté, euh, le jour partira au serrage, je m'inquiète pas pour ça. Euh, vaut mieux écraser légèrement le bois et avoir un assemblage parfait que faire un assemblage lâche et avoir un jour à la con, ça fait complètement dégueu et d'une j'aime pas ça. Petit assemblage à blanc pour voir ce que ça donne et euh, on va faire ça au ralenti tout doucement, on va regarder ce que euh, si c'est bien assemblé, s'il y a besoin de reprendre euh, des entailles. Euh, pour moi les assemblages sont bien, euh, j'ai fait une toute petite boulette, je vous la montrerai peut-être, peut-être je dis bien, voilà c'est parti Bon, c'est monté à blanc, il y a du jeu, c'est normal, hein. euh... mais à première vue, ça n'a pas d'être trop mal. Oh, il fait son poids le petit Vitabouré. Hein. Alors, euh... oui, c'est sûr, comme ça, ça ressemble à rien. Mais attendez de voir euh, la suite et euh... on verra ce que ça donne. Donc c'est la fin de cette euh, cinquième vidéo. Euh, j'ai pris pas mal de plaisir sur ce coup là euh, les assemblages euh, sont pour moi assez bien fait il y a toujours à relire hein, bien sûr mais là franchement je crois que c'est pas mal si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la partager si vous avez des commentaires c'est en dessous que ça se passe euh, n'hésitez pas à la partager sur Facebook Twitter, machin, enfin, tout ce que vous voulez les réseaux sociaux euh, ceux qui n'aiment pas les vidéos qui mettent toujours un petit pouce négatif expliquez nous pourquoi on apprend de ces erreurs ça serait bien qu'on ait un retour sur ça euh, je suis pas le seul il y en a plein euh, on retrouve beaucoup de vidéos qui sont extra et je dis pas que mes vidéos sont extra attention euh, donc on retrouve pas mal de petits pouces négatifs alors que les vidéos sont tip top alors je sais pas pourquoi c'est à la mode euh, mais bon expliquez nous ça serait quand même sympa euh, mettez vous en anonyme à la rigueur moi je m'en tape hein. Euh, mais le principal c'est que ça plaise à beaucoup de monde voilà donc si on pouvait améliorer ça ça serait encore mieux donc euh, n'oubliez pas si vous voulez gagner un sac de copeaux abonnez vous à la chaîne c'était franck pour creolinium.fr